Content de vous retrouver, les amis. Donc, c'est reparti pour euh, le deuxième let's play sur Donkey Kong Country Returns. On va voir s'ils ont bien euh, pour la sauvegarde de l'autre fois euh, parce que je suis pas sûr. partie une ouf ils ont sauvegardé donc c'est bon on reprend où on en était one player On est rendu à palmier à bascule Et aussi on a un truc là Ouais on va aller là pour le moment C'est parti Il sautait dessus. Oh, oh là Qu'est-ce que c'est que ça Il sautait dessus. Ouais, mais bon, il est pas mort. <rire> je suis où là Je suis dans les tenues. Mais vous avez vu, il y avait un. Ah, je sais pas comment. Oh là là. Est-ce que je tente de redescendre J'ai pas eu le bidule. Ah oh, merde, je meurs. Ah mais euh, j'ai pas réussi à voir la lettre. Et j'ai vu euh, Je l'ai vu passer juste à côté. Je sais pas comment faire pour la voir. Ah non, je suis dead, j'ai perdu une vie juste pour ça. Ah, j'ai plus le, le petit Wistiti en plus. Ah, oh, je suis dead. Il m'aidait bien, lui. Regardez ce que je vois, là. C'est bon, il est de retour. Petit Alors, je voudrais bien savoir comment je fais pour avoir la lettre que j'ai vue là-bas. Là. Après, je sais pas si c'est très très important, mais parce que oui quand même, il doit y avoir une part d'importance dans le jeu peut-être quand même. Bon, on va voir. En tout cas, je ne saute pas dans le vide après. Ah ça y est, j'ai trouvé. Oh non. Oui, c'est bon. Oulolo. Oh là là. Ça m'a stressé. Non, ici. Ouf OK. Donc ça c'est fait. Oula, ça penche pas. On va voir la grappe à bananes. Ok on revoit les. les grenouilles. J'arrive pas à les attraper les bananes. Là. Ah, ça fallait que je saute sur la grenouille pour avoir la banane à tous les coups c'était ça bon j'attends qu'elle revienne apparemment ça revient ouais, parce que là je vais pas si haut là. pourtant ça penche hein, mais bon vous revenez là les amis là enfin, apparemment des amis <rire> des grenouilles mais bon vous... J'ai besoin de vous. Je vais pas assister. Hein. C'est bizarre. Elles sont venues tout à l'heure et là, elles reviennent. Je vais attendre qu'ils montent le truc. Jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde. Oh là là. Là, je n'arrive pas. Bon, allez, j'insiste pas. en dessous là au bon moment. ça le je le sens pas ça. Je peux pas pousser le machin là. Si je fais ça. je suis obligé de m'approcher. Oui il m'a touché mais ça va. Je suis pas dead et le petit wistiti là Je comment par oh là là. Que je sur la grenouille. J'ai compris. Voilà ça va être dur. Je sens que ça va être compliqué. Oh là là, là là là Ah quelle galère Non, je peux pas faire quelque chose avec ça. Là, il m'aurait fallu un petit Wistiti Il, il aurait fallu qu'il reste avec moi. Mais là, du coup... Ah, je l'ai ouf Je m'y attendais, quoi. Bon, là, par contre, ça va être chaud, la là. Pour, pour franchir euh, l'obstacle suivant. Oh là là oh. C'était moins une Ça s'écroule, là, non non, parce que j'ai un petit pont. J'ai cru que j'avais sauté, mais trop tard. Je sais pas si je la grappe là. Vu euh, que je peux plus euh, voler, j'ai plus le petit Wistiti qui me faisait sauter plus haut. Donc là, je crois que c'est mort. Ah non, et il est là où je l'ai vu Oh merde Ah quel point j'ai trop sauté sur le tam tam. <rire> ah, là, là, là. ah. Bah j'étais obligé là. Je pouvais pas faire autrement, je pense. Heureusement, je reprends là. -là. handicapteur. Ah, je peux... J'arrivais pas avec le tatam à sauter au dessus non plus. Non bah c'est mort, hein. je suis obligé, obligé d'avancer là. Quoi Je peux pas avancer les gars Si c'est bon. Et donc faut sauter vraiment à pique. Hein. C'est pas facile. Hein. Je vais, je vais pas réussir à l'attraper la pièce. Non Ah, Google, vous avez vu ça Il est allongé sur le truc. Faut pas faire la sieste là-dessus, hein c'est trop dangereux. C'est bon, je l'ai eu. Oh là là. Non Ah, c'est pas vrai Oh bordel Zit J'ai sauté trop tôt, je pense. Ah, il n'est pas si facile que ça le jeu, attention. Plus qu'on avance, plus que ça se complique. Un peu comme dans Mario. Hein. Donc ouais, il n'est pas si facile que ça. Il a été touché. Putain, en plus j'avais galéré pour attraper la pièce, j'avais réussi. Et, je, et il fallait que je tombe dans le trou après. J'ai pas eu peau. Pas de sieste là-dessus, j'ai dit. C'est bon là. Allez, je prends mon souffle. Oh là On y va <rire> Non, c'est pas vrai Oh là là c'est dingue! Et il ne me reste plus que 5 vies. Hein. Bon, ça va, 5 vies. Mais, mais là, c'est mal parti quand même. Oh, j'ai perdu un cœur. Il m'a touché l'oiseau. C'est bon. J'espère qu'on va y arriver là, cette fois-ci. Oh c'est pas vrai Ah oh, mais c'est dur Mais je vais arriver. Suspense. Ah, oh, chaque fois je me fais toucher là. Ouais. Donc là, c'est une partie assez compliquée quand même. Le truc qui fait que de bouger là. Il faut vraiment qu'il soit. Ça y est, on a réussi. <rire> C'est balèze, hein. Ah oh là, là là ça le fait pas. J'ai besoin du petit Whistiti. Attendez, faut, je pense qu'il faut que je reste droit et que je saute après. Oh là là. Mais c'est dur, comment je vais faire, là Ah oh, mince, j'y étais Il a tout foutu en l'air, là, lui, là. Oh, c'est pas vrai. J'y étais. Ah, je suis déçue, là. Il y a deux doigts d'arriver là-haut là, mais j'ai pas réussi. Bon. Ne fais pas de glissade. c'est pas le moment. Oh la vache, je suis tendue comme un string là. Je vous assure les gars, le jeu il est pas si facile. Hein. Oh non La lettre Est-ce que je peux encore tenter là Oh là là là, c'est chaud chaud chaud chaud. Oh. Ah j'ai un cœur. Ouf. Attention, il y a un truc là... <rire> oh j'ai cru que j'allais tomber dans le trou Bon, je prends mon souffle, j'ai l'impression d'être. Euh, d'être vraiment dans le jeu là. Faut pas que je me fasse toucher. Ah, attends, je vais me faire toucher, je le sens là. Il y a des fois où il saute haut et des fois moins haut. C'est bon, je l'ai. Je l'ai passé. Oh là là là. Ça va être dur de tout avoir là. Non, c'est bon, ça n'a pas été si dur. Et je me suis pas fait toucher. C'est ce que j'appelle avoir du pot. Ah mais. Attendez, il faut les bananes. Dépêche-toi, toi, tu me gênes. Voilà, merci. Alors, je sais pas c'est quoi le truc. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, bah, j'aimerais bien avoir un cœur, si hein. Ouais, j'ai des, des sous, des pièces. Niveau terminé. Okay. Ah, j'ai aussi avoir toutes les lettres, hein, quand même. Mais rien, par contre, euh, en bol le puzzle, c'est bizarre. J'ai pas l'impression d'avoir vu des, des bouts de puzzle. Bon. J'ai fait ce que j'ai pu. N'empêche, j'ai bien galéré à ce niveau-là. Bon, avant d'aller faire le suivant qui est là-bas, je vais aller faire celui-là. Peut-être qu'il est plus facile. Parce qu'il fait partie des, de ceux qui sont... Euh, au départ du jeu quand même On va voir. ah bah non c'est juste un truc comme ça c'est différent ok il était, il était temps que tu rendes visite à ton vieux et frêle papy donne moi donc des pièces à bananes et récupère en échange des trucs dans mon bric à brac. ok merci pépé alors vous donner un ballon supplémentaire vous donne 3 supplémentaires ouais, j'ai assez de bananes alors. Attends, attends attends je vois qu'il y a un cœur là au milieu pharmacie là ben... ah je sais pas euh, je vois pas qu'est ce qui pourrait être le plus important ça ou ça bon je vais prendre ça Peut-être que je peux tout prendre, hein, d'ailleurs. Non Ben ben, je vais aller gonfler d'autres balles. Ok. Ah, je peux acheter deux fois ça. Trois fois Non, je peux pas. Et le perroquet, là J'achète des trucs, mais je vois pas trop ce que j'achète. <rire> ok. Bon, ben, bah, je m'en vais. Waouh. Papy singe Allez Phil, va donc voir si tu peux finir Cette quête sans mon aide Ok, donc il faut que j'aille là Je sens qu'on va encore galérer Là ah, je vais galérer. <rire> C'est moi qui la manette entre les mains. Ah, il nous fait tarzan, là. où oh oh, je l'ai eu ah j'ai pas eu là par contre la pièce zut bon, après les niveaux je peux les refaire ça. c'est exactement comme dans mario je peux dire que je peux refaire les niveaux Mince, si, j'ai sauté trop tôt. Sors de là, toi. J'ai besoin de toi. Mais Il bouge. Le... Non, il bouge le truc. Va là-bas. Non, il veut pas aller là-bas. Si c'est bon. Oh mais non. Ah là là là c'est pas facile. Hein. C'est bon, je l'ai eu. Ah merde la pièce, j'ai zappé. Zut. Bon c'est pas grave, on le refera hein de toute façon. Mais je sais pas quand hein. Parce que là, dans un premier temps, je vais avancer dans le jeu. Bah, je file quoi dans le jeu et après euh, s'il y a besoin d'améliorer des choses et tout bah, je pourrais éventuellement euh, refaire euh, des niveaux ah bah j'en ai pas besoin j'en ai déjà un ou un deuxième ouestiti ça peut être euh, super mais il n'y a pas le droit je pense que ça m'aurait encombré Plutôt que plutôt que me donner de l'aide. Allez Oulala. là là Ah, je l'ai eu cette fois. Ah, j'ai pas eu le ballon. Je sais pas quoi ici à le ballon par contre. Mince, j'ai pas eu la lettre. Ah, ça C'est moins cool encore. j'ai cru que j'avais comment je fais là bah non comment vous l'avez vu vous que j'attrape le, le truc que j'ai vu là il ah, y a des trucs c'est compliqué faut que je fonce dans la boîte là j'ai peur que ce soit un piège Hey ah bah d'accord Oh non Je me suis écrasé par le truc Moi qui ai un gros stresseur Bah là je peux vous dire que là j'ai la dose Là avec ce jeu là. Attention. Boum Ah À côté, zut Flûte J'ai eu le ballon. Ah, j'ai encore loupé une, une, une, la lettre. Ah, décidément. Oh là Oh non Ah il, il fallait. Il, il fallait que je j'appuie au bon moment. Mais hey, c'est compliqué. Le jeu il a l'air il très enfantin quand on le voit comme ça, mais en fait, très très compliqué. Là, hey, on joue pas au moquette, là. Hein. Je dirais que c'est même encore plus compliqué que Pokémon, là, pour le coup. Bon, après, c'est pas du tout... les euh... mêmes choses. Attention, cette fois-ci. fasse gaffe, là-bas, aussi, là. C'est de là qu'il fallait que je fasse gaffe. VITE VITE ah oh non ah oh putain J'ai réussi à aller un petit peu plus loin que tout à l'heure mais ça n'a pas marché encore. Ah oh là là, c'est stressant. Eh, je suis désolé les gars, euh, je crie sur la caméra en plus. J'ai, je l'ai eu cette fois. Oh, non, ah oh, j'ai sauté trop tôt. Ah, je... c'est vraiment pas facile, hein, je vous le dis moi. Mmh. Ceux qui possèdent déjà le jeu, enfin qui l'ont possédé, qui l'ont pu, hein. ceux qui ont déjà joué à ce jeu-là et qui l'ont fini, bah faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi je suis pas sûr de le terminer. C'est hein. mal barré. En plus là je dois être que dans les premiers niveaux encore là donc j'imagine pas après quoi. Ah j'ai loupé le truc cette fois. Ah mais... Oui. Oh non! <rire> je me suis trop précipité là. Je me suis pas concentré là. Bon, je vais parler moins et je vais essayer de faire mieux. Le ah là non plus J'aimerais pas être à la place de Duncan. Pas rassurant. Ça se complique Allez Ah je, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à avoir la flèche... Ah je sais pas si je vais y arriver. Il est, il est terrible ce niveau. Ah bah j'ai tout eu là. je veux l'avoir lui oui ah bah là faut y arriver j'ai tout eu hein, en plus wow. non oh, c'est pas vrai j'avais bien commencé en plus heureusement j'ai plein de ballons mais bon euh, ouais euh... c'est chaud là eh, faut que j'arrive à faire ça là quand même Ah, j'ai tout eu. J'espère que ça va le faire, là, cette fois-ci. Non Ça, l'a pas fait Ah, je me suis encore trop précipité. Ah, ça, c'est tout moi, ça. Et Dan ils font se tête baisser. Ah, ça, c'est tout moi. Bon, je me... je me tais je me concentre. On va voir si, si j'y arrive mieux en, en mode mais. j'étais presque ah c est, c est, à chaque fois je me fais euh, je fais puter à ce niveau là Tous les trucs là, qui n'étaient pas le cas au début. Je comprends pas pourquoi ici j'y arrive pas. Je peux pas aller plus vite quand même. Je galère quand. réussi à finir le jeu chapeau mais c'est pas facile hein. moi qui disais que ça ressemblait à mario en plus je trouve que c'est encore plus compliqué que mario ah, le, le bidule là je sais pas pourquoi le troisième et le quatrième j'arrive pas à les... à les tourner les flèches c'est bizarre ça les premiers j'arrive et après apparemment je peux recommencer autant, autant de fois que possible enfin je pense ah oh, non ah quand c'est pas là bas c'est là ah là là là là, là. Je n'ai pas eu. Bon, c'est pas grave. Est-ce Est que je vais réussir cette fois ton toi voilà Ah, c'est là le problème c'est bizarre il s'est tourné mais euh, au dernier moment pourtant j'avais appuyé hein, je vous jure oh là hey, qu'est ce qu'il me fait lui c'est le jeu qui bug <rire> l'excuse bon allez un peu de sérieux. Oh non Encore loupé eh, Ça fait combien de fois que je le fais Moins dix fois Ah <rire> oh mon dieu ah, Je pas compté le nombre de fois que j'ai dû le refaire, mais là Comment ça fait là, hein. Oh non Ah oh là là je me suis trop précipité hein. Quand c'est pas le problème des flèches, c'est moi. C'est moi qui me précipite. précipité mais heureusement je l'ai vu Ah oh, ça y est Un, un, un, un, une sauvegarde, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai peur de tout. Euh... Imaginez euh, si je repère plus loin et que je dois tout refaire. Oh là là. Je fais une sauvegarde, s'il vous plaît. J'ai peur. <rire> oh là là. C'est bon, j'ai réussi. Oh là là. Enfin j'ai eu toutes les lettres. Yes. Sauf le puzzle. J'ai vu un bout tout à l'heure, un morceau. Mais euh, pour le prendre, alors là... Euh... Déjà j'ai débloqué euh, ça et je peux aller au suivant maintenant. Ben les gars, maintenant on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Et on va se retrouver au troisième. J'ai besoin de repos là. Allez, salut tout le monde.